Aussi, il faut faire attention à des personnes qui veulent être amies avec tout le monde. Yeah. Je regarde souvent comme ça, je dis, mais attends, même dans la vie, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas être amie avec tout le monde. Donc, mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes pour que tout le monde t'aime? Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sami je vais impacter une vie une vidéo à la fois. Alors, je sais qu'on a l'habitude de souvent se focaliser sur les relations amoureuses parce qu'on veut chercher un partenaire, personne avec qui partager nos vies. Mais je pense que les amitiés sont tout aussi importantes parce que les personnes avec qui tu marches peuvent t'influencer positivement ou négativement. Les personnes avec qui tu traînes peuvent t'amener au sommet ou te tirer vers les enfers. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de certains points, de certains aspects toxiques qu'on peut retrouver dans des amitiés. J'espère qu'en écoutant ces aspects-là, vous n'allez pas vous retrouver parce que si vous en faites partie, bah, ça serait temps de changer en fait. L'une des choses pour lesquelles on doit se méfier dans les amitiés sont des amis qui ne te supportent pas, ne t'encouragent pas et ne te célèbrent pas dans tes projets, dans tes victoires. Chaque fois que tu fais quelque chose de positif ou de constructif ou de productif dans ta vie, S'ils si le savent, souvent ils sont calmes, ils ne te disent pas félicitations, ils ne te célèbrent pas. Et même souvent quand ils te célèbrent, c'est avec un gêne ou bien il y a comme une espèce de tension dans l'air. Est-ce que vous êtes déjà assis et vous avez eu quelque chose de positif, vous arrivez dans la vie et vous prenez votre téléphone mais vous ne savez pas si vous devez appeler une personne Là, il faut faire attention parce qu'en amitié, on est supposé partager les bons comme les mauvais moments. On est supposé s'entraider, on est supposé se supporter et se célébrer. Alors, quand tu doutes, quand tu commences à avoir des, des regrets, même après avoir dit une chose, une bonne nouvelle, une chose positive à quelqu'un et la personne te fait sentir comme si ce n'était rien ou ne t'encourage même pas, là, ce n'est pas un ou une vraie amie. Donc, il faut se méfier de ça. Excusez-moi si peut-être durant le, le, la vidéo je prends plus d'exemples de, de en féminin. Je suis une femme, fait que je vais souvent plus me concentrer comme si je parlais à mes filles. Mais bon, je parle à tout le monde. <rire> Deuxième point, il faut faire attention avec des amis qui te rabaissent. Surtout en tant que femme, en tant que fille, nos amis doivent nous faire sentir belles. Nos amis doivent nous, so nous faire sentir intelligentes. Nos amis doivent nous faire sentir aimées, appréciées. Euh, tu sais, souvent quand tu sois avec tes copines et puis elles sont derrière, tu, es, oh, tu es belle, oh, fait tu vois, avec des acclamations, des, des, des femmes qu'elles aiment souvent faire là. C'est comme ça que tu dois te sentir avec tes amis, appréciée, motivée et tout ce qu'il y a de positif et de bien. Et d'autres personnes vont vouloir me dire, non, moi je suis une personne honnête, donc souvent je vais dire des, des vérités, même si ça fait mal. Il y a une différence entre dire la vérité avec... Un ton un peu méchant ou bien un ton un peu rabaissant et de dire la vérité mais avec de la compassion et, et de la compréhension en fait. il y a mes sœurs souvent quand je parle à mes sœurs je, je dis ah je suis mal habillée aujourd'hui ou bien je me sens pas belle. Ma sœur peut me gifler carrément pour dire pourquoi est-ce que tu dis une chose comme ça Et puis même s'il y a des, des fois elle va te dire oh tu penses que tu, tu aurais pu mettre telle je suis au lieu de telle en fait L'ami ou la soeur va voir peut-être les défauts et elle va t'aider à améliorer. Et non pas te voir et se moquer de toi et te rabaisser comme si tu n'étais rien, tu te sentais petite ou insignifiante. Donc faites attention à des amis qui vous rabaissent, qui ne vous motivent pas ou bien qui ne vous donnent pas un certain boost ou même n'augmentent pas votre estime de soi. Parce qu'en tant qu'ami, honnêtement, on doit rire ensemble, on doit pleurer ensemble, on doit... Euh, se booster etc et oui il y a des, des taquineries mais on, entre amis on sait quand l'autre jour ou pas mais ça ne doit pas te sentir abaissé ou te sentir inférieur à une autre personne 3 je pense qu'il faut faire très attention avec des amis qui sont gentils avec toi mais avec d'autres personnes ils sont méchants c'est un peu comme si ces deux personnes différentes avec toi ce sont des anges ou Posé, coopérative, euh, passionnée, considérant considérants, etc. Mais avec d'autres personnes, ils sont méchants, ils insultent, ils rabaissent, ils manipulent. Fais très attention. Parce que pour toi, tu vas te dire que mais non, c'est mon ami parce qu'avec moi, il se comporte comme ça. Mais si tu es une bonne personne, tu es une bonne personne. Tu n'as pas besoin d'être une bonne personne seulement avec des personnes en particulier. Ou tu n'as pas besoin d'être une bonne personne avec des personnes qui euh, te donnent des choses. Tu es une bonne personne parce que tu es une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne parce que quelqu'un te fait te rendre des services ou bien quelqu'un est bien avec toi. Donc, ton ami aujourd'hui qui est souriante avec toi, qui te fait des, des cadeaux ou bien qui est gentil etc. Mais qui est méchant avec les gens du de dehors. Il suffit juste d'un seul instant ou bien d'un truc qui ne va pas dans votre amitié pour que tu deviennes cette personne avec qui elle est méchante. Donc, faites un peu attention avec des personnes qui sont comme ça avec vous. Mais comme avec d'autres personnes une bonne personne une bonne personne que qu'elle soit avec son ami qu'elle soit avec une personne qui peut l'aider ou pas qu'elle soit avec une personne qui peut la booster ou pas c'est juste clair donc quand tu commences à y avoir deux personnalités là non là il faut faire très très très attention quatrième point je pense aussi il faut faire attention avec des personnes sur qui tu ne peux pas compter une personne qui prend qui prend qui prend et qui reprend mais qui ne sait pas donner tu as un ami quand la personne a besoin d'aide, elle vient vers toi, tu aides. Quand la personne a besoin de conseils, elle vient vers toi, tu donnes des conseils. Quand la personne a besoin de soutien moral, physique, mental, spirituel, elle vient vers toi et tu donnes. Mais quand toi, tu as besoin d'aide, la personne n'est pas là. La personne est disponible, la personne donne toujours des excuses. C'est comme si dans la relation, il n'y a que toi qui offre, il n'y a que toi qui donne. Souvent, c'est même comme si c'est toi qui forces. Non. Dans une relation, dans une amitié, c'est un donnant-donnant. C'est clair que oui, on ne donne pas en espérant, mais je ne me vois vraiment pas juste en train d'être la personne qui va tout le temps donner. Parce que quand j'ai besoin d'amis, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de support et tu n'es pas là, est-ce que tu es vraiment mon ami? C'est clair que souvent on peut aimer des personnes plus que d'autres. Mais dans une amitié, tu dois sentir que c'est vraiment ton ami. Quand tu appelles et tu as besoin d'aide, au moins elle va t'écouter. Même si elle ne peut pas te donner l'aide dont tu as besoin tout de suite, elle va t'aider à sa manière. Donc tu ressens quand même cet amour et cette affection. Mais si tu ne le sens pas, Là, tu es peut-être dans un one way street. Ce n'est que toi qui considères vraiment l'autre personne amie. Peut-être d'autres personnes te considèrent juste comme la personne vers qui elle peut utiliser ou manipuler ou je ne sais pas quoi. Donc, dans une amitié, on doit céder l'un et l'autre. Et pas juste une personne qui donne à 100% pendant que l'autre ne fait rien. Il faut aussi se méfier des amis qui veulent t'isoler. Prenons un exemple. Tu as une amie ou un ami qui veut tout le temps être avec toi passer des journées avec toi mais avec toi seul en fait quand peut-être tu vas proposer de sortir avec d'autres amis ils vont te dire non je veux juste que ça soit moi et toi seul pour d'autres personnes ça va être comme oh la personne veut vraiment passer du temps avec moi mais il faut faire attention la personne est aussi en train de vouloir t'isoler de d'autres personnes pour pouvoir mieux te manipuler mieux te contrôler et t'éliminer vraiment t'isoler du reste du monde en amitié que ce soit amicale ou euh, relationnelle amoureuse etc on a le droit d'avoir d'autres personnes tu es mon ami tu es mon ami personnel mon meilleur ami etc mais je dois avoir d'autres personnes ce n'est pas comme juste toi et moi on a le droit d'avoir d'autres amis d'avoir d'autres connaissances d'avoir d'autres personnes avec qui on peut parler mais si déjà ton ami te veut pour toi seul comme si tu étais sa possession faut faire attention parce que peut-être se cache la manipulation et du contrôle derrière ces actes-là. Donc, oui, tu peux être souvent plus proche d'une personne que de l'autre, mais ton cercle ne doit pas juste peut-être s'arrêter à une seule personne et c'est parce que cette personne te veut pour, toi, pour elle seule. Non, non. Faire attention à des personnes qui veulent vous isoler, qui veulent vous garder pour elles seules, parce que souvent elles veulent vous manipuler, souvent elles veulent vous contrôler. Il faut aussi faire attention avec des amis qui parlent. Beaucoup. les amis qui font trop le congou ça je sais que nous en tant que femmes, oui on se confie beaucoup on parle beaucoup mais si tu sens déjà que avec une personne tu ne peux vraiment pas t'ouvrir tranquillement ou avec la conscience en, en paix parce que tu sais que cette personne n'est pas capable de garder un secret alors là, il faut faire attention. Il faut que tu sois être capable de garder un secret. Oui, on aime souvent bavarder entre nous. On partage des secrets, on partage, etc. Mais si déjà il n'y a pas la confiance, alors là, peut-être, il y a un problème. Parce que je, ne, je me vois vraiment mal dire mes choses à quelqu'un, puis demain j'entends ça de la bouche d'une autre personne. Là, c'est un manque de confiance, un manque de respect et ce n'est pas bien dans une amitié. Donc, il faut être capable de parler à vos amis et de savoir que ce que j'ai dit à mon ami, là ça reste entre nous. Parce que s'il n'y a pas cette confiance-là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Parce que tout ce par quoi tu vas traverser, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, la personne va courir aller raconter ça à d'autres personnes. Et ce n'est vraiment pas bien. Aussi, il faut faire attention à des personnes qui veulent être amies avec tout le monde je crois souvent comme ça je dis mais attends, même dans la vie si tu ne peux pas plaire à tout le monde tu ne peux pas être ami avec tout le monde donc mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes pour que tout le monde t'aime à un moment donné c'est est-ce que tu as un sens de, de, de personne est-ce que tu as une estime en toi est-ce que tu as des valeurs parce que cette personne serait même prête à tout lâcher à tout sacrifier ou il m'a fait des choses qu'elle ne devrait pas faire juste pour plaire Gens et souvent, elle serait prête à te taper le dos à mal parler de toi derrière juste pour faire plaisir à d'autres personnes. Mais dans la vie, c'est clair, c'est logique en fait que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde, tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Donc, les amis qui veulent être amis avec tout le monde, même avec des personnes avec qui tu sais que peut-être vous avez eu un froid, mais malgré ça, elles s'en foutent de comment tu peux te, te, te ressentir, elles s'en foutent de ce qui a pu se passer entre vous. C'est que non c'était entre vous et ça ne me concerne pas il faut juste faire attention parce qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde on ne peut pas faire plaisir à tout le monde on ne peut pas plaire à tout le monde donc les personnes qui ont juste cette envie cette tendance de juste vouloir être avec tout le monde être dans le, bon, dans le bon côté de tout le monde peuvent vous faire du mal donc il faut faire attention à eux pour terminer cette vidéo mon dernier point va être de faire attention à les personnes qui ne prennent pas en considération vos sentiments comment vous vous sentez ou ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas etc. peut-être vous sortez ensemble et peut-être l'ami va acheter quelque chose en achetant la chose elle ne dit pas est ce que tu veux aussi ça ou bien je te prends un truc elle prend pas elle te prend pas en considération ou tu sais que ton ami n'aime pas peut-être quand tu fais quelque chose mais toi tu continues à le faire parce que de toute façon tu t'en fous. c'est son problème ça ne te concerne pas dans une amitié il faut pas si tu es ami avec quelqu'un, ça veut dire que tu considères la personne. Tu voudrais que cette personne soit à l'aise avec toi. Donc, quand tu fais des choses qui, sont, qui, ne, qui ne prennent pas en considération leurs sentiments ou comment est-ce qu'ils vont se sentir, tu n'es pas vraiment un ami. Parce que si ton ami est mal à l'aise, hein, toi-même tu seras mal à l'aise si c'est vraiment ton ami. Les personnes qui ne sont pas sensibles à tes besoins, à tes envies, à, à, des, à des choses qui te font mal et font juste ce qui les plaise, ce ne sont pas de bons amis. Alors j'arrive à la fin de cette vidéo, vraiment si je veux faire un topo, une, grosso modo de tout ce que j'ai dit, en amitié, on doit vraiment être nous-mêmes. On ne doit pas se sentir inférieur, on ne doit pas se sentir petit, on ne doit pas euh, marcher comme si on marchait sur des verres cassés. En amitié, avec tes amis, tu dois être ouvert, tu dois être honnête, tu dois être patient, considérant, euh, passionné, en fait, tout ce qu'il y a de positif, oui, c'est que vous allez avoir vos malentendus, vous allez avoir vos problèmes. Mais à la fin de la journée, si vous êtes vraiment honnête, si vous êtes vraiment des amis, vous allez toujours trouver un moyen euh, de vous entendre ou de résoudre ce problème. Donc, j'espère que ces points ont fait tiqueter un peu des boules dans votre tête. J'espère qu'avec ça, vous pourriez choisir mieux vos amis et mieux améliorer aussi vos relations parce que, je pense que les amitiés, c'est très important et c'est tellement important d'avoir les bonnes personnes autour de nous. Merci une fois encore de m'avoir regardé. Euh, je vous retrouverai dans ma prochaine vidéo. Bye!